Bonjour les amis. Lorsque vous utilisez le market profile vous voyez que chaque journée euh, correspond à un profil différent. Donc vous voyez ici on a une journée, ici on a une autre journée, encore une journée ici et une journée ici. Alors on pourra faire une distinction entre des journées équilibrées et des journées déséquilibrées. Par exemple cette journée ci est une journée déséquilibrée et celle-ci est une journée équilibrée. Ici on a de nouveau une journée déséquilibrée et donc on va pouvoir ainsi déterminer en début de journée, quel type de journée euh, à quel type de journée nous avons affaire et de cela déduire quelle est la probabilité que le marché fasse un grand mouvement ou un petit mouvement. Donc ici on voit que dans une journée équilibrée le mouvement a été assez euh, limité alors qu'ici donc, on voit qu'on a cassé le range de la veille et que le mouvement a été euh, très important. Ici aussi on voit de nouveau qu'on casse le range de la veille et qu'on est reparti à la hausse. Donc en fonction de ça vous voyez qu'on a une, une, euh, des informations totalement différentes de ce qu'on peut avoir avec simplement un graphique en bougie japonaise donc euh, beaucoup euh, d'entre vous utilisent que moi j'ai utilisé également pendant des années mais avec maintenant le market profile nous avons des informations beaucoup plus intéressantes qui nous donnent une très grande probabilité de réussite dans notre trades nous pouvons donc également splitter donc euh, le graphique que nous donne euh, le market profile donc si je splitte cela je vois quel a été le mouvement donc vous voyez qu'on a les lettres A et B entre 8h et 9h donc ce qui correspond à la ligne bleue ici donc qui est une initiale balance. Donc en fonction de cela donc on a une initiale balance ici, on casse le range ici donc on voit que le marché est parti à la hausse. Ce qu'on ne peut absolument pas déterminer lorsqu'on voit un graphique comme ceci. Donc tout ça ce sont des informations qu'on peut apprendre à, à, avec le market profile en maîtrisant cela. On va avoir des journées type euh, qu'on pourra donc euh, déterminer dès euh, 8h et 9h pour voir exactement donc, euh, quelle est la probabilité que le mouvement parte dans un sens ou dans un autre. En plus de ça, donc, on pourra travailler également avec le carnet d'ordre et les volumes. Le fait de travailler sur de, le, des futurs, donc, avec le carnet d'ordre, nous permet de voir le nombre de contrats qui sont passés instantanément, aussi bien à la vente qu'à l'achat, et on voit également vol le volume des contrats qui ont déjà été passés. Donc, ce sont des informations euh, qu'on a sur les indices. Ici, on est sur le Dax nous permettra également d'utiliser ces informations pour prendre des trades dans le bon sens et faire des gains plus importants que si on utilisait simplement euh, donc des graphiques en bougie japonaise. Donc tout ça sont des informations que vous pouvez avoir avec le Market Profile et en utilisant une plateforme comme celle-ci. Même si vous travaillez avec, euh, sur des CFD, eh bien, les CFD vont suivre les mouvements des futurs ici et si vous avez un, un compte en CFD eh bien vous aurez simplement un décalage au niveau du prix mais les mouvements que vous voyez ici sur le market profile seront reflétés également sur votre compte en CFD. Donc si le marché monte eh bien il va monter également sur, le, sur votre compte en CFD et inversement s'il baisse, il baissera également ici. Donc tout ça ce sont des informations extrêmement utiles qui vont vous permettre euh, d'augmenter vos performances si vous cherchez une méthode efficace pour améliorer donc ce que vous avez déjà comme euh, technique avec les bougies japonaises ou avec d'autres indicateurs. En utilisant le market profile, en utilisant le carnet d'ordre Eh bien vous allez rajouter donc des outils extrêmement utiles qui vont vous permettre euh, d'avoir des journées performante et d'éviter de vous, de vous tromper dans le sens du marché. Lorsqu'on voit donc un marché comme ceci qui part à la baisse, qui casse ici avec une IB comme ceci, donc l'initial balance comme ceci et ici également une initiale balance, une ouverture ici, le marché qui part, qui casse le range de la veille et eh bien tout ça sont des informations qui sont extrêmement utiles pour savoir dans quel sens se positionner l'inverse lorsqu'on a un marché qui s'ouvre carrément ici dans le range de la veille donc on sait qu'on aura un marché qui sera euh, probablement moins euh, directionnel que des journées comme cela et ça vous le savez déjà en début de journée. Donc vous voyez on a eu ici un très beau mouvement ici, on a cassé ici et euh, le mouvement a été euh, très très important. Donc sur chaque journée on a comme ça des profils différents et on peut déterminer où se positionner. Lorsqu'on a des journées équilibrées comme ceci et eh bien il suffit de prendre à ce moment-là les mouvements en haut et en bas donc des extrémités et on arrive à faire des scalps très intéressants et lorsqu'on a donc des journées totalement déséquilibrées comme ceci eh bien à ce moment-là on sait qu'on va avoir probablement des mouvements très très importants qui vont pouvoir euh, être euh, mis à profit pour faire des gains importants aussi mais euh, vous pouvez également faire des gains importants et limiter vos risques quand vous prenez les extrêmes donc d'une journée comme ceci. Tout ça bien sûr vous l'apprenez euh, dans les techniques enseignées pour le market profile et vous verrez que ça augmente énormément votre, euh, votre potentiel de gain et ça vous donne une sécurité et une probabilité de réussite bien plus importante. Autre avantage aussi c'est que c'est beaucoup moins stressant de voir un graphique comme ceci que de voir des bougies japonaises qui passent du vert au rouge donc on travaille ici essentiellement en 30 minutes mais ça ne vous empêche pas de prendre bien sûr des trades sur des unités plus petites en une minute donc vous changez à ce moment-là. Par exemple sur votre graphique ici en bougie japonaise. Vous utilisez bien sûr euh, ce que vous avez déjà appris avec euh, d'autres techniques comme euh, les techniques euh, de scalping pour euh, prendre euh, donc euh, votre position au bon moment mais en tenant compte bien sûr de ce que le market profile vous a donné ici. Donc tout ça est extrêmement performant. Si vous voulez augmenter donc euh, votre rentabilité, eh bien je vous invite à vous former au market profile, c'est vraiment une technique extrêmement performante qui vous permettra donc euh, de savoir en début de journée quel est le potentiel de votre journée, quel est le range probable que fera le marché et ainsi euh, avoir des journées plus performantes que ce que vous avez jusqu'ici. Voilà j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, mettez un pouce vers le haut. Partagez-la, ça me fera plaisir, ça m'encouragera à en faire d'autres. Et abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt